Salut tout le monde, notre vidéo aujourd'hui parle sur comment atteindre son objectif. Quelques astuces pour atteindre son objectif. Donc sans toute faire tarder, ça va commencer. La première et la meilleure des astuces est de faire une confiance totale en Allah. Ici, c'est de se dire oui, il est le seul capable à aider. Mais il ne faut pas seulement ça dans ton cœur, non, il faut aussi bosser, faire un travail dur tout en demandant son aide. Dès là, c'est très très facile pour toi d'atteindre ton objectif. La deuxième astuce est très très importante, à ne pas négliger, c'est d'être patient. La patience ici, bon, c'est ce qui nous manque de nos jours, mais elle est très très importante, très très importante. Juste parce qu'elle nous chasse des inquiétudes et c'était une mauvaise pensée. Tu peux voir quelqu'un bien commencer son travail après un temps, il s'est astuce parce qu'il n'est pas patient. Et surtout, n'oublie pas que les grandes choses, les grands projets prennent toujours le temps. Donc, il faut être patient pour arriver à, pour atteindre ton objectif en fait. La troisième astuce est de faire un bon étude et dur travail. Bon, une fois que tu t'es engagé à travailler, il faut que tu donnes le meilleur de toi, il faut que tu fasses un bon travail, un travail qui est profondément d'abord qui est d'abord aimé par toi, un bon travail et un dur travail que tu persévères, tu arrives au bout. Le travail dur est le meilleur de travail. Tu peux facilement atteindre ton but dans un peu de temps et être cherché par tout le monde. Parce que tout le monde euh, euh, les travailleurs, c'est là qui font le bon travail. La quatrième des choses, c'est de ne pas écouter les autres. Hum, et si vous que tu fasses un peu une action, de jours, quand les gens parlent, d'entendre, il ne faut surtout pas écouter la calamité, les insultes des gens. Parce que cela peut te décourager et ça ne sert à rien, même. C'est un peu de temps, un petit peu de temps pour rien. Ça ne sert à rien de les écouter. Cela peut te décourager d'ailleurs, t'ennuyer. Bon, continue, continue, continue. Tu vas y arriver, s'il te plaît, à dire. La suite suivante, c'est de voir celui qui est au-dessus de toi en matière de la recherche de connaissances et de voir celui qui est au-dessous de toi en matière d'argent. Comme par exemple. Tu peux être un élève. Étant élève, c'est le premier de la classe, celui-là qui te dépasse. Il, il travaille, il pose euh, vraiment. Il faut essayer de collaborer aussi avec lui. bon. Il faut le copier. Ceci fera de toi un bon travail. Donc ce n'est pas du tout des conseils. Il faut le faire. Et si c'est en matière d'argent, il faut voir celui-là qui est au-dessous de toi. Ceci se, permettra à... Ceci se permettra de remercier ton Seigneur et ce qui est aimé par Dieu. L'astuce suivante, c'est d'être encouragé, que, que, que ce soit par ton entourage, par, ta, par tes amis et autres, bon, il faut un peu avoir essayer de les parler sur ton projet, ton travail, bon, en parlant de là, ils vont essayer de t'encourager autres et ce qui est meilleur pour toi, bon, ça va essayer de te faire pousser au bout, donc c'est bien meilleur pour toi et il ne faut pas d'abord oublier que le premier courage c'est que il faut que toi-même tu sois courageux il faut avoir le courage et les autres te c'est tout juste pour continuer la suite c'est tout juste ça merci d'avoir pris votre temps pour regarder toute cette vidéo n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne ça et là merci beaucoup j'espère que cette vidéo vous a été utile ciao